Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime, le fondateur d'Artiste Plus et dans cette vidéo, je vous emmène pour une petite visite guidée. Alors quand on arrive sur la plateforme, ça se présente comme ceci. On a un panneau à gauche, un panneau à droite. Sur le panneau de gauche, on va pouvoir venir se connecter si on a déjà des accès ou aussi obtenir les accès. Mais ici, on va pouvoir se connecter pour vraiment accéder à tout le contenu de la plateforme, tout ce qui est formation, communauté, ressources guide numérique enfin on va y revenir juste après mais là c'est pour se connecter sur la droite on va avoir un bouton ici et un bouton là pour obtenir directement tout le détail de la plateforme donc on va y revenir aussi et moi je vais scroller un petit peu et on va faire vraiment une petite visibilité page par page donc là vous pouvez voir le nombre d'inscrits sur la plateforme donc ça c'est le nombre d'inscrits gratuit euh, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme. Ça peut vous permettre notamment d'accéder à programme notre programme d'affiliation. Notre programme d'affiliation, c'est un programme qui va vous permettre de générer 50% de commission juste en partageant notre lien. C'est-à-dire que s'il y a des artistes qui viennent grâce à votre lien et qui s'inscrivent, euh, moi, je vous partage 50% de leur abonnement. C'est tout, vous n'avez rien à faire d'autre. Ici, 189 membres, ça, c'est les membres qui sont actuellement en formation. Donc, c'est les membres qui sont inscrits sur la plateforme et ce sont ceux qui font partie de notre communauté. Donc là, on va avoir un petit texte qui va vous expliquer un petit peu le concept de la plateforme, quelques avantages aussi. Je vous invite à lire ça. Là, on va parler de la nouvelle offre qui est en place, parce qu'il faut savoir que c'est la troisième version de la plateforme. Artiste Plus, c'est ouvert depuis le 8 juin 2020 exactement. Et au fil du temps, j'ai été amené à faire plusieurs mises à jour. Donc là, celle-ci, c'est la troisième. Et sur celle-ci, j'ai décidé de casser un peu les codes en faisant quelque chose de très simple parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de contenu. Euh, les formations, c'est très cher et la, péri la période actuelle est un petit peu complexe. Donc du coup, j'ai décidé de casser les codes en mettant tout simplement tous mes contenus dans une seule et unique offre euh, qui est en accès à un prix très abordable et sans engagement. Je dis bien sans engagement dans le sens où vous même, vous pouvez annuler votre abonnement depuis la page Mon Compte et un onglet abonnement, vous cliquez sur, sur se désabonner ou renouveler. En l'occurrence, euh, vous avez vraiment le total contrôle en ce qui concerne votre abonnement. Donc voilà, là, on a un petit descriptif des formations. Donc notre première formation, c'est notre formation phare Il y a 69 vidéos pour, 2 heures, pour 12h56. Minute de formation, donc c'est une grosse grosse formation, on va vraiment parler de plein de choses. Il y a un premier module sur le, man, sur le mindset, sur l'état d'esprit, tout ça, euh, c'est très important. Ensuite, on a aussi un module sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc ça va être la mise en place, la création, l'utilisation et l'optimisation de ces réseaux sociaux. Vraiment faire ça comme un professionnel, vous pouvez voir notre compte Instagram d'ailleurs, mais on va y arriver juste après. Euh, c'est vraiment les utiliser d'une manière professionnelle et c'est pas pour rien que notre slogan c'est apprenez à vivre de votre art en faisant ce que les autres ne font pas. Enfin bref, euh, après on a aussi un module sur le site web parce qu'on va vous fournir 5 sites web clés en main pour que vous puissiez choisir un design de base qui vous plaît le plus, mais c'est des sites web qui sont entièrement personnalisables, donc il n'y a aucun membre qui en a le même site, euh, donc ça c'est... C'est inclus dans la formation. Ensuite, on a aussi un module sur les publicités. Donc, ça va nous permettre d'aller directement chercher les clients au lieu d'attendre patiemment qu'ils viennent à nous. Et je dirais même aller chercher des clients potentiels, des clients susceptibles d'être intéressés euh, par ce qu'on propose. Et ça, en fait, on va faire grâce à différentes techniques, grâce à différents outils que je vais vous montrer également euh, dans ce chapitre-là, qui est le chapitre numéro 4. Ensuite, le chapitre 5, c'est tout ce qui est professionnalisation, facture, etc. On a aussi un chapitre bonus, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Après, on a formation euh, crypto artiste. Ça, c'est la seule et unique formation francophone au sujet des NFT. Donc, dans cette... Donc, il y a 26 vidéos pour 5h20 de formation. Donc, dans cette vidéo, je vous explique vraiment tout. Hein. Je vous explique c'est quoi, euh, à quoi ça sert, d'où ça vient, quels sont les avantages. Je vous explique vraiment tout, il n'y aura plus aucun secret au sujet des NFT une fois que vous aurez vu toutes ces vidéos. Et euh, je vous explique aussi comment créer, comment transformer vos œuvres d'art en NFT, euh, quel rapport peut y avoir entre vos œuvres d'art réelles et vos œuvres d'art en NFT et comment jongler avec ça. Enfin, je vous explique vraiment tout euh, pour un artiste physique, enfin, c'est vraiment dédié aux artistes. Donc là, les sites Internet, comme je vous le disais à l'instant, on va vous en fournir 5. Donc euh, là, il y a une formation aussi qui est dédiée à ce sujet pour que vous puissiez l'utiliser, l'optimiser euh, et vendre vos œuvres dessus parce que c'est pas le tout du coup de mettre ses œuvres et d'attendre que les gens viennent. Tout ça, ça s'optimise et euh, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc il y a 24 vidéos pour 5h47 euh, de contenu. Donc, il faut savoir que vous avez accès à tout ça en illimité. Là, ça fait pas mal de contenu. On peut voir que 5 h 5 h ça fait un peu plus de 20 heures de contenu. Déjà, euh, bien sûr, c'est en accès en illimité. Vous suivez tout ça à votre rythme. Et ça, c'est le gros avantage parce que peu importe. Euh, si vous regardez six vidéos ou deux vidéos par jour. Moi, euh, je serai toujours disponible pour vous aider. Peu importe au rythme auquel vous allez. Je bouge pas et je reste derrière mon ordi pour vous aider et ce, tous les jours. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va avoir un récapitulatif de tout le contenu. Quelques informations, là, un petit panneau qui va vous inviter à nous rejoindre sur Instagram. On y est très, très présent et tous les jours, en fait, on poste du contenu qui est soit inspirationnel, euh, soit pédagogique euh, ou encore euh, divertissant. Mais tous les jours, en fait, on poste du contenu et euh, du bon contenu. Enfin, tu, du moins, j'essaye. Donc voilà. Ensuite, voilà quelques avis et on peut passer à la page. où On va avoir vraiment tout le contenu encore plus en détail qu'on ne l'avait là. Donc là, j'ai cliqué tout en bas, donc j'arrive en bas de la page. Donc on peut voir que j'ai le récapitulatif, quelques avis vidéo, euh, des avis aussi euh, textuels. Donc il y a des commentaires Facebook, il y a des mails, il y a vraiment plein de choses. Et ensuite, on va avoir euh, les différents tarifs. Donc imaginons que je sois en haut de la page. On peut voir que si je scroll, euh, je vais avoir toutes les informations. Donc une petite introduction sur la plateforme, euh, les huit grands aspects euh, qu'on va venir travailler ensemble, enfin du moins les huit grandes prestations euh, qu'on propose et ensuite on a vraiment le contenu en détail donc là vous voyez que c'est l'accélérateur de qu'on a vu juste avant et là en fait vous allez vraiment avoir le contenu tout en détail de chaque chapitre de chaque de chaque aspect de chaque vidéo en fait vraiment là vous avez vous voyez si on passe la souris par dessus on a un peu plus de détails encore pareil pour crypto artistes et ce pour tous les contenus de la formation le site web etc. Et voilà, sur la gauche, on peut aussi naviguer euh, entre les différents contenus qu'on propose. Vous voyez que ça se surligne orange. En fait, quand je clique dessus, ça me redirige directement sur le contenu auquel je souhaite avoir le détail. Donc voilà, si je retourne tout en bas, hop si je retourne tout en bas, je vais pouvoir choisir mon abonnement. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, c'est exactement tous les mêmes. Vous avez accès à tout le même contenu. Ça, il n'y a pas un abonnement qui est favorable à l'autre. La seule différence, c'est que quand vous prenez un renouvellement, par exemple, tous les six mois ou tous les ans, eh ben vous faites une économie qui n'est pas négligeable finalement, parce que si vous prenez déjà six mois, vous pouvez déjà économiser 20% sur votre abonnement. Donc ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que c'est l'offre populaire d'ailleurs. Et sur chacune des offres ici, vous avez vraiment accès euh, au même contenu et avec les mêmes conditions. Et bien sûr, ils sont tous euh, sans aucun engagement. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Ici, il y a un petit lien. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous contactez l'assistance. On vous répond dans les 24 heures. Et comme ça, il n'y a pas de problème parce qu'on viendra le régler. Donc voilà, je vais faire comme si je m'inscrivais pour 6 mois. Je ne vais pas faire l'abonnement parce qu'évidemment, j'ai déjà mon compte vu que je suis administrateur de la plateforme, euh, mais c'est pour vous montrer. Donc là, si votre email elle est déjà inscrite sur le site, je veux dire, si vous avez déjà un compte gratuit sur le site, bah, je vous invite vivement à vous connecter. Si vous avez un code promo également, euh, profitez-en. Il n'y a pas de petites économies, alors profitez-en. C'est mar... en blanc sur noir, donc normalement, vous ne pouvez pas le rater. Là, vous avez un lien de paiement rapide pour payer avec Apple Pay ou Google Pay. Ça prendra vos informations. Euh, donc, du coup, vous gagnez du temps, mais sinon, vous pouvez tout simplement remplir le petit formulaire ici. Donc, prénom, nom, numéro de téléphone, nom d'artiste. Ces deux champs là, ils sont facultatifs. On a l'email qui est obligatoire, le pseudonyme, on appelle ça l'identifiant du compte et euh, créer un mot de passe, bien sûr, pour pouvoir vous connecter euh, par la suite. Le, la note de commande, ça, c'est facultatif, hein, si, vous, si jamais vous voulez dire quoi que ce soit au sujet de la plateforme, de votre abonnement, un petit compliment, quoi que ce soit. Mais ce n'est pas, pas nécessaire. Et là, sur la droite, on a le récapitulatif. Donc là, on peut voir que j'ai mon abonnement de base, bis annuel, donc tous les 6 mois. C'est marqué ici, 125 euros tous les 6 mois. Et là, le total récurrent, c'est encore marqué 125 euros tous les 6 mois. On peut voir que le premier renouvellement, ce sera le 9 juin 2023. Puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 9 décembre 2022. Donc ensuite, vous rentrez vos numéros de carte bancaire. Voilà, vous faites attention que la date d'expiration peut être n'expire pas le premier renouvellement, parce que sinon le paiement va échouer, assez évidemment. Mais euh, dans tous les cas, vous aurez accès jusqu'à la jusqu'à la période que vous aurez payé. Donc on accepte les conditions générales de vente. Là, on peut voir que le texte n'est pas très lisible mais je vais corriger ça. Ça fera partie de la prochaine mise à jour et on s'inscrit. Donc là, instantanément et automatiquement, votre compte, il va être créé et automatiquement, je dis rien, il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Vous allez obtenir vos accès. Donc vous allez être dirigé vers votre tableau de bord et moi je vais vous montrer ça dans un instant. Je vous prie juste de me laisser une seconde le temps que je me connecte. Tac, tac. Voilà. Alors une fois qu'on alors une fois qu'on a nos comptes et qu'on arrive euh, sur notre tableau de bord, on peut voir qu'on va, on voit tout ce qu'on a raté tout simplement. Donc là, on va avoir tous les membres qui se présentent. Ici, on va avoir tous les messages qu'il y a eu dans la communauté. Et ici, tous les nouveaux sujets de la communauté. Alors, en parlant de communauté, c'est le premier onglet sur la gauche. Ici, on clique dessus, on va avoir accès à chacun des onglets de la communauté. Donc là, on peut voir que ça tout que tout a été bien rangé. Là, on vient de switcher notre groupe Facebook sur euh, notre site, sur la plateforme. Parce que maintenant, tout est sur la plateforme. C'est beaucoup plus simple. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a perdu pas mal de contenu, pas mal de messages. Mais du coup, la communauté est très active et on va remplir ça très bientôt. Moi-même, je fais des petits concours de temps en temps euh, qui sont juste entre les membres ou des choses comme ça pour essayer d'animer et aussi faire euh, faire bénéficier à ceux qui sont les plus actifs, parce qu'il y a beaucoup d'entraide, et je trouve ça normal que les membres, les artistes qui aident d'autres artistes, soient aussi euh, récompensés, parce que le temps, c'est une ressource, et du coup, bah je trouve qu'aider les autres, c'est bienveillant, et euh et en fait, bah, ça mérite une petite compensation. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Des fois, c'est des, des coachings individuels, d'une heure. Des fois, c'est des abonnements que je fais offrir. Comme ça, vous pouvez partager ça à d'autres artistes que vous connaissez. Un, des petits abonnements de trois mois, des choses comme ça. Enfin bref, dans cette communauté, vous allez vraiment pouvoir discuter de tout. Euh, tous les aspects de votre carrière, en fait, Et il y aura toujours un manque pour venir vous aider ou moi-même, et euh, l'idée c'est vraiment de partager et, euh, et de pas être seul en fait dans son atelier et, à, et partager sa passion en fait, tout simplement, euh, et tous les aspects que ça entoure. Donc voilà, là l'onglet formation c'est vraiment un, un onglet très important, vous allez sûrement y passer beaucoup de temps, donc vous allez pouvoir accéder à. À toutes les formations tout simplement vous pouvez voir quelles sont les unes au dessus des autres c'est assez simple je pense l'interface donc là euh, on a tout simplement toutes les vidéos Tac. et à chaque fois qu'on va cliquer sur une vidéo on va commencer par la première vous allez avoir un, un petit descriptif de la vidéo Ici, vous allez pouvoir mettre quelques commentaires. Par exemple, si des fois la vidéo, si je veux au sujet de quelque chose de technique, la vidéo, elle peut devenir obsolète parce que, par exemple, sur Facebook, ils font des mises à jour. Des fois, ça change. Et du coup, si jamais ça devient obsolète, Facebook, c'est un mauvais exemple parce que ça change tous les quatre matins. Mais euh, vous comprenez l'idée. Ça permet aussi d'échanger. Par exemple, s'il y a un problème sur cette étape, si peut-être que toi, t'es bloqué sur cette étape, t'arrives pas à avancer, et ben là, moi, ça permet de venir t'aider directement et euh, par exemple, mes réponses peuvent aussi aider d'autres membres qui rencontreraient le même problème que toi. Donc voilà, ensuite, on a un bouton suivant. Comme ça, on peut tout simplement regarder les vidéos assez facilement et naviguer entre toutes celles-ci euh, très facilement. Et là, encore une fois, en dessous, on a toutes les vidéos. Donc voilà, ça, c'est pour toutes les formations, hein, crypto-artistes, accélérateurs. Des fois, j'ajoute des notes en dessous les vidéos quand c'est nécessaire, quand il y a des liens, quand il y a des choses comme ça. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là. Là, on va aller dans les ressources. Donc vous pouvez voir que je vous fournis pas mal de ressources. En fait, c'est des ressources que vous pouvez télécharger en, en illimité. Donc euh, on a les sites Internet clés en main. Vous allez être dirigé vers un Drive Google. Moi, bon, je peux cliquer dessus directement. Vous allez voir. Euh, vous voyez que là, il y a différents fichiers. Donc ça, c'est tous les sites. Donc euh, c'est des fichiers un peu spéciaux. Mais je vous explique comment les mettre en place. Là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment toutes les informations. Euh, on a aussi les ressources graphiques. Donc là, il y a des ressources graphiques qui vont vous, qui vont vous permettre d'animer vos réseaux sociaux pendant les fêtes, par exemple. Il euh, y a pas mal de choses, je me souviens plus, il y a des vidéos, des animations, des infographies. Il y a des certificats d'authenticité euh, pour, pour vos œuvres. Donc il y a différents formats, différents designs, il euh, y a vraiment pas mal de choses. Euh, bien sûr, il y a des instructions à chaque fois, euh, avec euh, pareil pour les impressions, pour l'édition, il y a vraiment tout. Hop. Et ensuite, des mock-up. Alors là, les mock ups je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais les mock ups ça va vous permettre de mettre vos œuvres dans des très belles conditions. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un, un exemple ici. Non, on ne peut pas avoir un exemple visuel. Ah si, y a, là, j'avais créé. Donc voilà, en fait, là, ça va vous permettre, donc celui-ci est assez simple, mais ça va vous permettre d'intégrer votre toile ici de façon hyper, hyper euh, photoréalistique. Donc, euh, vous avez différents formats et euh, vous avez différentes mises en scène, différents, euh, plein de choses. Et, euh, donc voilà, je vous explique comment le faire. C'est gratuit et il euh, y a différentes... Euh, avec, selon la façon dont vous voulez le faire et selon la façon avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise de le faire ensuite on a une boîte à outils, alors là c'est simplement c'est des outils en, en, en ligne généralement, c'est des outils qui vont vous aider à développer votre carrière artistique donc là on peut voir qu'il y a des outils pour le marketing donc euh, je vais sûrement en rajouter je ne pensais pas qu'il n'y en avait que deux mais je vais en rajouter parce que j'en ai d'autres en tête euh, ça se trouve ils sont créés mais en brouillon enfin peu importe mais euh, voilà pour cette partie là ensuite on a différents guides euh, numériques donc euh, comme vous pouvez le voir, c'est des guides qui sont plus sur le table, où vraiment tous les appareils, hein, smartphone, tablette, ordinateur ou même télévision connectée. Donc euh, vous avez juste à cliquer dessus pour les télécharger. Ça aborde différents sujets, différents aspects qui sont essentiels à votre carrière. Euh, vous avez un petit résumé, donc ça je vous inviterai à aller voir ou faire pause euh, sur la vidéo le temps de lire un petit peu les sujets. Donc euh, ça c'est pareil, c'est un accès total illimité. Euh, voilà, donc il faut savoir que c'est des livres que j'ai vendus, hein. ils ont tous été vendus, celui-là ces deux là, de là étaient vendus 29 euros tout de même, donc euh, c'est plus que le prix euh, d'un abonnement, donc en fait même si vous prenez un abonnement, vous téléchargez ces, ces deux livres là, normalement vous êtes rentable, enfin techniquement, euh, d'autant plus si vous, vous appliquez les méthodes qui sont, qui sont dedans, mais euh, ça c'est un autre sujet. Euh, donc voilà, ça vous pouvez les télécharger autant de fois que vous voulez en fait ces livres là, c'est inclus dans l'abonnement. Ensuite, on va avoir les lives hebdomadaires. donc là, chaque semaine, on va venir faire des lives. Des fois, c'est deux, des fois, c'est un. Ça dépend de mon emploi du temps, ça dépend si j'ai des choses pertinentes à vous dire. Et euh, des fois, en fait, euh, ce live-là, live par exemple, c'est vraiment un live communautaire dans lequel moi, je ne suis pas forcément, euh, comme je le disais à l'instant, selon mon emploi du temps, qui est assez chargé malgré moi. Et du coup, en fait, ça permet à tous les artistes de se rejoindre et de passer un bon moment entre eux, de discuter. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas omniscient. Et euh, je, dis, je veux dire, tout le monde a l'intérêt aussi d'une communauté, c'est qu'on partage entre nous. Et euh, voilà, je veux dire, moi, je suis artiste au même titre que vous. Je dis toujours qu'on est un peu au même niveau, euh, même si effectivement, je suis administrateur de la plateforme. Mais l'idée, c'est d'avoir un, un échange un peu... Enfin euh, voilà, moi, je suis artiste, mais vous l'êtes aussi. Et on a tous des sujets à échanger. Et même quand vous vous retrouvez tout seul entre vous, bah, au final, c'est hyper pertinent et, euh, et vous êtes très content euh, de vous retrouver. Donc euh, voilà. Cette, cette réunion-là, en fait, vous pouvez la rejoindre. C'est tous les vendredis à 18h. Vous cliquez ici, vous rejoignez et voilà tout simplement. Et puis là, en fait, ça, c'est des, des lives. Du coup, ça, c'est ceux que j'anime où j'ai vraiment un sujet. C'est vraiment des lives pédagogiques. Du coup, je les programme et, euh, et voilà tout simplement. Euh, puis, bien sûr, euh, je vous contacte et quand vous êtes membre. Je vous contacte par mail. Euh, en général, afin que vous puissiez recevoir les liens et être tenu au courant euh, de l'actualité de la plateforme, de ce qui est à venir, des lives à venir, etc. Donc là, les lives, les replays euh, à venir vont venir ici. Donc là, les replays disponibles vont venir ici, tout simplement, là, il n'y en a pas encore, parce que le dernier live, c'était un live un petit peu privé qu'on va pas mettre en replay. Euh... Et on... Parce que le dernier live qu'on a fait, en fait, tout simplement, je vais le refaire là. Et on va le mettre sur YouTube, enfin, bref, pour différentes raisons. Là, il n'y en a pas encore, mais euh, toutes les prochaines fois, ils y seront. Et il euh, faut savoir que tous les lives qu'on avait fait auparavant, euh, du coup, il faut que je les remette. Il y a énormément de lives et évidemment, c'est des vidéos qui sont très, très lourdes. Donc, ça demande un peu de travail, mais euh, je vais m'y atteler très, très bientôt et ça va arriver. Ensuite, on a des articles. Donc là, ça va être des articles textuels. Donc des articles textuels, des fois pédagogiques, des fois des discussions intéressantes, des fois des conseils et des astuces. Vous voyez que là, il y a différentes catégories, tout savoir sur les NFT, comment euh, créer et vendre un NFT, préparer la période de Noël pour un artiste. Voilà tout un tas d'articles euh, sur différents sujets. Je vous laisserai choisir lequel, lesquels vous intéressent le plus. Ensuite, on a des coachings individuels. Donc là, c'est pour avoir un accompagnement en one to one avec moi. Donc ça peut être sur de la stratégie, de la technique. Euh, moi c'est surtout ça euh, sur lesquels je vais vraiment pouvoir être pertinent. Donc euh, en une heure on fait vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez prendre une heure ou une heure trente si je ne me trompe pas. Et, euh, et voilà, ça c'est aussi à votre disposition si jamais vous avez besoin d'un coup de main un peu plus approfondi. On est toujours là. Et euh, il y a bien sûr, il y a aussi la communauté si vous avez besoin d'un petit coup de main. Enfin il y a différents moyens de nous contacter. Euh, dans tous les cas vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui est là. Ensuite, on arrive sur mon compte ici, donc là, vous pouvez voir que je vais avoir accès à mes commandes, mes infos, mon abonnement, à l'affiliation et à l'assistance. Donc ici, bah, rien de plus standard qu'un compte habituel. Je vais juste vous montrer dans abonnement, comment on peut très facilement se désinscrire. Donc voilà, ah bah, évidemment, je n'ai pas d'abonnement actif vu que je suis l'administrateur. Mais ici, si jamais vous avez un abonnement, vous allez avoir le numéro de votre abonnement. Ici, un bouton pour le gérer. Et ensuite, vous allez encore avoir différentes informations, dont un bouton pour l'annuler. Donc voilà, je suis navré de pas vous pouvoir vous montrer, mais au moins je vous ai montré le chemin et euh, très franchement vous y arriverez sans aucune peine. Euh, J'en ai la certitude quoi. c'est vraiment possible que vous y arrivez pas. Et puis si jamais vous y arrivez pas, vous me contactez et puis on viendra vous aider. Là enfin on a l'affiliation. Donc ça l'affiliation, faut savoir que vous pouvez y accéder même avec un compte gratuit. En fait l'affiliation c'est vraiment un, un super moyen. Pour vous de générer des revenus complémentaires si vous aimez notre plateforme si vous aimez ce que vous ce qu'on fait euh, ce qu'on propose vous pouvez tout simplement partager la plateforme à vos amis et être récompensé pour ça donc c'est un système qui va vous permettre de générer un lien de parrainage ici et quand vous partagez ce lien de parrainage automatiquement la plateforme elle va enregistrer en fait euh, les gens que vous envoyez et s'ils s'inscrivent sur la plateforme immédiatement ou même dans six mois, puisque notre système enregistre en fait que cette personne est passée par votre lien. Même si cette personne s'inscrit dans six mois, vous toucherez votre commission. Et euh, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment tout un suivi. Vous pouvez voir le le nombre de clics, le nombre de visites que vous allez ramener, euh, les statistiques, les commissions. Enfin, je veux dire, là, vous allez avoir une petite courbe, donc vous pouvez vraiment euh, suivre tout ça. Donc, vous pouvez voir que, apparemment, j'avais fait un test et euh, il y a un clic qui a été euh, généré sur un de mes liens. Donc euh, voilà. Donc, vous pouvez générer des revenus par PayPal. Nous, on vous paye par Paypal, par virement bancaire ou aussi même par crypto-monnaie en stablecoin ou la crypto-monnaie de votre choix. Donc, euh, c'est flexible, c'est simple. Vous avez rien à perdre, rien à, enfin, vous avez rien à perdre, tout à gagner. Et euh, comme je disais, on vous reverse quand même 50% de l'abonnement. Donc, euh, à titre d'exemple, si quelqu'un prend les 6 mois, comme je l'ai fait juste au début de la vidéo, vous allez gagner la moitié de 125 euros. Donc, euh, ça fait 62,5 euros. Je pense que c'est pas négligeable, sachant que vous, vous avez rien à faire, juste à partager un lien. Donc, euh, je vous invite vraiment à utiliser ce système là. Euh, ça arrange tout le monde. Vous, ça vous fait gagner de l'argent. Moi, ça me fait générer des, des inscriptions. Donc, il euh, y a un adage que j'aime bien qui dit qu il vaut mieux gagner 50% de quelque chose que 100% de rien. Et en l'occurrence, ça s'applique très bien à ça. Donc voilà, ça, c'est pour la petite aparté. Vous avez différentes petites informations au sujet du système d'affiliation. Et euh, voilà, tout, tout, est, tout est sur la plateforme. J'ai fait en sorte que tout soit clair. Et euh, j'ai fini d'ailleurs mon petit tour. Vous pouvez voir qu'ici, sur toutes les pages, vous avez accès à l'assistance, à l'affiliation et aux mentions légales. Euh, les mentions légales, bah, je vous invite à aller les lire, mais je ne vais pas passer dessus parce qu'il n'y a rien de bien intéressant. Et l'assistance, bah, tout simplement, vous pouvez ouvrir un ticket. Euh, sur un sur un sujet quelconque et puis voilà nous on vous répond et ça nous permet de suivre ça assez facilement donc voilà j'espère que cette petite visite guidée de la plateforme vous a plu j'espère que vous, ça vous semble facile que vous prendrez vos marques rapidement et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits j'espère que vous allez très bientôt nous rejoindre parce qu'on passe vraiment des bons moments c'est une communauté qui est ultra bienveillante et très franchement pour tout le contenu qu'il y a sur la plateforme et le prix auquel vous pouvez y accéder euh, c'est vraiment cadeau quoi enfin c'est limite de l'altruisme et euh, vous pouvez vraiment vraiment obtenir de très bons résultats parce que tout ce que vous retrouvez sur artiste plus c'est c'est du contenu qui est un peu exclusif parce que les méthodes que je vous explique ici euh, c'est des méthodes que j'ai acquises euh, au cours de mon expérience dans le marketing euh, grâce à mon agence de communication et que j'ai appliqué moi-même euh, à ma carrière d'artiste à l'aérographe et c'est des méthodes qui marchent, je les ai vues, je les vois sur mes clients et euh, du coup c'est des méthodes qu'on retrouve pas partout ailleurs on va dire euh, ou du moins pas dans le domaine euh, des artistes et donc voilà pour le prix à laquelle la plateforme elle est je vous invite vraiment à découvrir ne serait-ce qu'essayer un mois euh, parce que littéralement vous n'allez rien perdre donc je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Ciao.